C'était pas le meilleur moment pour ouvrir une librairie, alors j'ai pas hésité. Je suis Xavier Wacogne et j'ai créé la librairie La Pensée Sauvage. C'est une sorte de pharmacie littéraire, cest à qu'on vient y chercher de quoi se faire du bien, de quoi s'ouvrir l'esprit. C'est un lieu voilà, où il y, y a des vieux meubles, des, des livres, des plantes, et où les gens en général se sentent chez eux. Bah, je me suis lancé au moment du premier confinement. À l'occasion d'une balade, je suis passé devant cette cellule qui était vide, et l'idée est apparue comme ça. Elle existait en moi depuis longtemps, mais ça a été le déclencheur. Ça fait 20 ans que je suis libraire dans différents types de structures, mais euh, en fait, être son propre patron, il y a une autonomie qui a d'égal que la liberté qui va avec, en fait. J'adore faire des business plans. Donc ça a été pas une partie de rigolade, mais en tout cas, c'était un moment de plaisir. Quand j'ai appelé euh, la conseillère spécialisée d'entreprise de la banque, la Société Générale du Quartier, en fait, les choses se sont faites naturellement, même de manière hyper enthousiaste. Donc du coup, c'est devenu mon partenaire privilégié et aussi une des clientes les plus fidèles de la librairie. J'étais ouvert depuis un mois et là, la fermeture des librairies, donc il a fallu s'organiser rapidement, mettre en place un système de click and collect, communiquer. Donc il y a eu trois jours de doute et puis hop, le truc s'est mis en place rapidement et les gens ont répondu à l'appel. Aujourd'hui, je suis épanoui dans le métier que je fais et qui est un métier que je fais depuis 20 ans. Mais je le fais pour moi en autonomie, en liberté. C'est un choix d'acheter des livres notamment dans une boutique de proximité parce qu'il euh, y a une relation humaine. Et en fait, c'est l'avenir Il sera magnifique et glorieux si on continue à entretenir ces relations humaines. C'est vous l'avenir, Société Générale.